Le premier de l'an, comme les douze jours de l'année, sont des entités vivantes, donc des altérités signifiantes, porteurs de messages. Ce sont des jours qui sont des messagers de votre année qui vient. Et donc, voilà, une journée peut aussi être une altérité signifiante. Si on la vit dans la conscience d'altérité, dans le dialogue avec l'ange que devient la journée, le messager que devient la journée,